Lorsqu'on parle de s'exprimer, de parler, ce n'est pas juste un petit problème psychologique. Ce n'est pas juste un petit problème de développement personnel. C'est profond. C'est ontologique, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est un problème philosophique de fond. Parce que la parole, c'est ce qui a été donné à l'être humain, à nous seuls dans tous les règnes de l'humanité. À nous seuls, êtres humains, dans tous les règnes de l'humanité. Donc c'est quelque chose de fondamental d'honorer ce qui fait notre gloire humaine, la parole.